Alors là, on aura tout vu. Oh non, non, non, non, non, non. pas mes vêtements. Non, non, non, non. Oh. Basically. Ah ah oh, fais chier. Non, d'une pute en bas. Basically. Non, mes vêtements. Quoi oh. C'est comme l'entraction fatale. Elle va faire cuire un lapin. Elle va faire cuire un lapin. Je te sers un truc à boire Ouais, d'accord. La tequila Tu fous de moi tu fais rentrer un Mexicain hein, chez toi et Oh, c'est clair, il veut de la tequila, ah. je vais lui donner de la tequila Maintenant qu'il a garé son bourreau, je vais lui offrir sa boisson préférée nationale. Je suis pratiquement sûr qu'il y a un asticot dedans, hein J'aurais dû venir avec un long panchon et un sombrero. hein Ça t'aurait fait plaisir, non, hein C'est juste... ce que tu voulais au fond, ça y est, tu m'as énervé Faut que je boive quelque chose, coup. C'est quoi comme tequila De la silver Parce que la gosse c'est un duval, c'est pour les gringos Merci, mon vieux Allez, allez, on vient mis pas vrai euh, Maintenant, oui <rire> <rire> euh, euh, Je peux te... Chose, ça, ouais. Je sais, garder gardien secret, bien sûr, y a pas de soucis Les voisins d'à côté savent même pas qu'un noir habite le quartier, tu vois De quoi tu veux me parler Euh, euh, d'accord Tu sais les gens qui habitaient ici avant moi mm -hmm. Est-ce qu'il se passait des trucs bizarres chez eux Est-ce qu'ils étaient bizarres, enfin, tu vois t as, t as Basically, like... trans, ou surnaturel ou J'ai vu des trucs, sans verre Tu prends pas à tout ça, si Non, parce que si tu croyais, tu vois, je t'aurais dit Je m'en vais, cousin tu en train de me dire que tu crois pas au Paranormal Bien sûr, j'y crois, je suis Mexicain, mon vieux Je crois en tout ce que les gens ne croient pas en général, tous ces trucs. La Llorona, El Cucui, Chupacabra, le Yeti aussi, Obama, les couples mixtes, la guerre nucléaire. Dis-moi ce que tu veux, tu verras j'y crois. Enfants Basically. enfants plus sortir dehors, qu'il y aurait des gants que je devrais repeindre par dessus les graffitis Mais au fond t'es plutôt gentil, très gentil et t'es très accueillant aussi euh, Je crois que je peux t'aider, c'est vrai Je veux que tu décapites cette poule Basically. Quoi Mais tu veux te débarrasser du démon ou quoi euh, Bah oui mais on peut pas descendre au supermarché et se contenter d'acheter un poulet Non mon frère, il faut faire un sacrifice par le sang Je me prépare. Il faut que je sois prêt mentalement, j'y vais Tu veux chier dans les céréales de mon fils Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce poulet, Malcolm? Très dangereux. Et on demande ça au mmh. mmh. Pas mal, hein? Mmh. Mmh. Hey. Allez, allez, mmh. allez, ah. basically I'm